Bonjour, dans cette séquence, nous allons parler de la bibliothèque de stream qui est fournie de base avec Faro. Nous verrons ce que sont les streams et comment les utiliser, dans quel cas ils peuvent être utiles. Alors, qu'est-ce qu'un stream Un stream, stream c'est un objet qui permet d'itérer sur une collection d'éléments, donc sur une séquence d'éléments. Cette, cette séquence, ça peut, être, ça peut être une collection en mémoire ça peut être euh, un flux réseau, ça peut être euh, un fichier ou d'autres. Un stream garde en mémoire la position courante, et au fur et à mesure de la l'utilisation du stream, on va pouvoir avancer ou reculer pour pouvoir lire ou écrire des éléments dans le stream. Alors, un aperçu de l'API des streams. Donc pour créer un stream, euh, il y a quelques objets euh, sur lesquels on peut utiliser euh, les, les messages readStream et writeStream read pour créer des streams à partir de ces objets-là. Donc, par exemple, à partir d'un fichier ou par rapport à, à partir d'une collection, on peut, euh, on peut créer des streams de cette façon-là. Euh, ce message-là, streamContents, s'envoie à une collection et prend un bloc en paramètre qui reçoit un stream. Et l'utilisation de ce stream au sein de ce bloc-là va, va créer une collection qui sera finalement retournée par. Euh, par la méthode. Donc on verra l'utilisation de cette méthode-là à la fin. Euh, dans ce cas-là, on vous demande directement à une classe hein, de stream soit readStream soit writeStream read soit read read stream euh, de créer une nouvelle instance euh, par rapport à, à une collection. Les trois méthodes qui sont là permettent euh, de lire des éléments, donc un ou plusieurs, ou jusqu'à jusqu une certaine limite et les deux éléments qui sont là permettent d'écrire un élément ou une collection d'éléments dans le stream. Alors voici quelques exemples permettant de lire dans un stream. Donc première étape, on crée un stream. Ici, on crée un stream euh, en lecture à partir d'une collection. Donc Cette collection contient les lettres de l'alphabet entre A et F, donc avec un caractère par, par élément dans la collection. On crée un stream sur cette collection-là et donc on va regarder les caractères un par un. Donc une fois qu'on a notre stream, première chose qu'on peut faire, c'est envoyer le message next qui va nous retourner hein, l'élément juste après la position courante. Donc dès l'initialisation du stream, la position courante c'est 0, donc on se situe au début du stream, donc next retourne au début le, le premier élément, donc c'est-à-dire A. Si j'appelle next à ce moment-là, euh, je vais obtenir B, puis C, puis D, etc., un par un, en appelant next, next, next, on fait, évaluer, on fait évoluer la position euh, d'un cran à chaque fois. Bon, si, euh, si j'appelle next une première fois et que j'obtiens A, ensuite je peux euh, envoyer le message up to et un élément, et cette méthode-là va me retourner tous les éléments entre la position courante et l'élément que j'ai passé en paramètre. Donc là, si avant j'avais A, je me situe en position 1, et si j'envoie le message up to D, il va me retourner tout ce qu'il y a entre la position courante et D, c'est-à-dire B et C. D est consommé par le stream, c'est-à-dire que maintenant le stream se situe juste après D, mais D n'est pas retourné. Stream position nous donne le, la position en cours. Donc la position commence à 0, 0 c'est avant le premier élément, donc 0, 1, 2, 3. 4. on se situe bien juste avant le E et après le D. À ce moment-là, si j'envoie le message up to end au stream, je vais obtenir tous les éléments qui se situent entre la position courante et la fin du stream. C'est-à-dire E et F. Donc on voit que le stream maintient une position courante que je peux faire avancer grâce à quelques méthodes. De la même façon, on peut écrire dans un stream. Donc première étape, encore une fois, c'est créer le stream. Array 6 me permet de créer un tableau vide, mais de taille 6. J'envoie le message writeStream dessus pour créer un stream sur ce tableau-là, de façon à pouvoir remplir le tableau petit à petit grâce à mon stream. Donc je stocke ce stream dans la variable stream, et je commence par envoyer le message nextPut1 qui prend un élément et ajoute cet élément en position courante dans le stream. Donc maintenant, mon tableau contient un 1 suivi de 5 cases vides. Le message next All, quant à lui, prend une collection hein, d'objets à mettre les uns après les autres dans le stream. Donc après l'envoi de ce message nextPootAll à mon stream, j'obtiens le tableau qui contient un résultat de mon nextPut précédent, suivi de 48267, résultat du All. Donc les streams sont particulièrement euh, utiles et efficaces pour lire et écrire dans les collections d'objets. Je peux aussi lire et écrire dans des fichiers. Donc là, euh, je montre un exemple de comment écrire dans un nouveau fichier qui n'existe pas encore. Dans la chaîne de caractères ici, j'indique le nom du fichier en envoyant une, à une chaîne de caractères le message as file référence je crée une référence vers un fichier. Donc là, c'est un fichier qui n'existe pas encore, mais je peux quand même avoir une référence dessus. Donc j'ai une référence vers un fichier, hello.txt, et j'envoie le message writeStream sur ce fichier, euh, histoire d'avoir euh, un stream en écriture euh, vers ce fichier qui n'existe pas encore. Et dès qu'on va euh, écrire dans le stream, le fichier va être créé. Donc maintenant que j'ai mon stream, J'envoie le message NextPootAll avec une chaîne de caractères, et ce message NextPootAll va écrire caractère après caractère chaque élément de ma chaîne de caractères. Donc il va écrire le H, puis le E, puis le L, etc. Et à la fin, je ferme mon stream pour indiquer au système d'exploitation que euh, j'ai fini d'écrire dans le fichier, qu et euh, qui peut lui écrire l'ensemble sur le support de stockage et euh, fermer, euh, fermer le pointeur sur le fichier. Alors maintenant que j'ai écrit dans ce fichier, ben je, peux, je peux lire, je peux avoir envie de le lire. Donc de la même façon, euh, j'ai le nom du fichier sous forme d'une chaîne de caractères, référence qui me permet de créer un fichier, donc une référence vers ce fichier-là. Et ReadStream qui me permet d'ouvrir un flux en, en lecture, donc permettre d'ouvrir un, un stream en lecture sur ce fichier-là. Avec Next, je récupère le premier élément dans le stream. Donc j'avais écrit HelloFaro, le premier élément c'est H, H majuscule. Et avec up to end, je récupère tous les caractères entre la position courante, c'est-à-dire juste après le H et avant le E, et jusqu'à la fin du stream, jusqu'à la fin du fichier. Donc j'obtiens HelloFaro euh, sans le H, puisque je l'ai déjà récupéré euh, euh, grâce au Next précédent. On peut créer des collections en utilisant des streams. Ça c'est très utile quand on veut créer des collections et qu'il nous faut du code pour choisir ce qu'on va mettre dans la collection petit à petit. Donc là, je veux créer une, une ordered collection euh, en envoyant des messages à un stream. Donc à partir de ma classe ordered collection, je fais une nouvelle instance, j'en fais un flux en écriture et avec le message nextPut, j'ajoute l'élément 1 dans mon stream. Donc maintenant, euh, quand je vais faire streamContents, je vais obtenir une instance de la classe orderedCollection qui contient uniquement la valeur 1. Ces trois expressions peuvent s'écrire plus simplement comme on le voit en dessous. En envoyant le message streamContents à la classe de collection qui nous intéresse, donc ici c'est orderedCollection, j'envoie ce message stream contents à orderedCollection, je lui passe en paramètre un bloc qui prend un stream en paramètre au sein de ce bloc, je vais utiliser le stream pour remplir ma collection petit à petit. Et quand le bloc se termine, j'obtiens ma collection. Donc dans le bloc, je fais stream nextput1. J'ajoute 1, 1 euh, dans mon stream qui va l'ajouter dans la collection. Et quand stream content quitte, donc quand l'ensemble de cette expression se termine, je vais obtenir une order de collection qui contient 1. Donc stream content, c'est utile pour euh, créer des collections à partir de rien. Alors dans cette séquence, nous avons découvert l'API de stream. Il y a énormément de méthodes dans cette API que je vous invite à aller découvrir en naviguant dans les classes grâce au navigateur de code Nautilus. Un stream peut lire et écrire dans des collections d'éléments en mémoire, dans des fichiers sur le réseau et d'autres éléments encore. Un stream a toujours une position courante. Donc ça c'est important, la position courante sépare les éléments du passé des éléments du futur et on fait évoluer cette position courante à chaque fois qu'on va vouloir lire ou écrire dans le flux. Enfin, les streams peuvent servir de cr à créer des nouvelles collections.